Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de la séraphinite. Alors, la séraphinite c'est une magnifique pierre verte avec des filaments argentés qui sont en fait du mica. Voilà, vous voyez comme elle est vraiment très, très, très jolie. Alors, ça, c'est une pierre qui a été découverte en 1851 par minéralogiste russe. Alors, à cette époque, elle s'appelait euh, Chlorite. En fait, Chlorite n'a rien à voir avec le chlore, c'est juste que ça vient du, du grec Chloros qui signifie vert. Et ensuite, avec le temps, alors bien longtemps après vous allez voir, elle a été rebaptisée Séraphinite. Et ça, ce nom-là n'est arrivé qu'en 1995, donc c'est très récent. Et tout ça, c'était à cause de sa ressemblance avec les Séraphins, donc les anges proches de Dieu qui possédaient trois ailes, parce qu'on dit que euh, voilà, ça ça pouvait ressembler à les, les filaments euh, argentés pouvaient ressembler à des plumes. Alors les gisements euh, se trouvent essentiellement en Russie près du lac Baïkal en Sibérie. Alors c'est une pierre qui est très tendre, c'est-à-dire qu'elle est entre 2 et 2,5 sur l'échelle de Meaux, donc elle est vraiment très très fragile. Euh, donc il faut y faire attention, elle peut se casser euh, très facilement. Au départ, en fait, quand on a extrait cette pierre, on, on ne savait pas la travailler parce qu'elle était cassante, elle était friable. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que euh, en la polissant, eh bien, elle dévoilait, comme vous voyez, cette, ces belles couleurs euh, vertes et, euh, et argentées qu'en plus le fait de la polir et eh bien la rendait euh, plus résistante donc à partir de là et eh bien on a commencé à, à, à faire des entre autres hein, des, des galets des, des pendentifs euh, donc c'est une pierre euh, que euh, on ne trouve pas pas dans, dans tous les magasins ou dans tous les sites. On ne peut pas dire qu'elle est rare, mais ça fait pas, elle ne fait vraiment pas partie des pierres euh, on va dire euh, des pierres que l'on trouve de façon systématique à la vente. Euh, donc voilà, c'est une pierre que vous n'allez si vous voulez l'acheter, la, la, l'acquérir. Euh, vous aurez peut-être un petit peu de mal, il va falloir fouiller dans les magasins ou dans les sites, euh, dans les sites marchands. Cette pierre, euh, donc elle est verte, euh, elle est associée au chakra du cœur. Par rapport à ses propriétés physiques, alors c'est une pierre qui va, euh, qui va réguler les problèmes cardiaques et pulmonaires, ça on le retrouve très souvent avec les pierres vertes, les pierres qui sont associées au, au chakra du cœur. Grâce à sa teneur en magnésium parce qu'elle contient du fer et du magnésium, eh bien grâce au magnésium en fait elle va soulager tout ce qui va être crampe, tension musculaire. Alors comme on la porte normalement autour du cou, euh, vu qu'elle est reliée au chakra du cœur, elle va être efficace au niveau des tensions musculaires de la nuque ou des épaules. Euh, sa couleur verte fait qu'elle est détoxifiante et qu'elle protège le, le système immunitaire. Ça, vous allez le retrouver dans des propriétés de beaucoup de pierres vertes. Pour ses propriétés psychiques, c'est une pierre qui va euh, aider à se débarrasser de, de ses addictions. Alors, pas euh, parce qu'elle va faire partir les addictions au sens propre du terme, mais parce qu'elle va on va dire pallier au fait que on cherche quand on, on est addict on cherche toujours à combler un manque et bien cette pierre là si vous l'associez à une autre pierre qui elle sera euh, qui aura des, des propriétés à, à l'addiction euh, précise. Euh, par exemple, euh, vous prenez une addiction à la cigarette, vous allez l'associer à du quartz fumé, vous avez une, associ... une, une addiction à l'alcool, vous pouvez l'associer à la métiste, etc. Et donc là, c'est une pierre qui, en combinaison, en association, va vous aider à, à vous débarrasser d'addiction parce qu'elle favorise l'acceptation de soi, elle libère le cœur, et c'est une pierre qui est très très connue pour le lâcher prise. Elle va faire remonter des émotions cachées qui sont à régler, elle va vous aider à faire tout un travail sur le cœur, euh, sur des blessures émotionnelles, et du coup, vous allez vous détacher des addictions. Sur un plan plus spirituel, euh, donc on a vu que la séraphinite, je vous remontre, était composée de filaments argentés. Et de ce fait, euh, ces filaments-là, qui sont associés, je vous rappelle, aux anges séraphins, eh de ce fait, elle va être associée, en plus du chakra cœur, au chakra couronne. Et donc, sur un, point, euh, un plan plus spirituel, elle va permettre de favoriser, c'est ce qu'on dit, un contact avec des êtres supérieurs, avec des êtres célestes, avec, euh, avec des guides. Pour ce qui est de son entretien, alors c'est une pierre qui est assez facile, vous pouvez la purifier dans de l'eau, elle supporte très bien l'eau, donc de l'eau déminéralisée, hein, comme je répète à chaque fois, ou sur du sel en indirect, donc je vous répète, vous mettez le gros sel, vous mettez un linge, et vous mettez la pierre par-dessus, là ça va bien, là c'est un gros nettoyage, ça va bien la décharger, et ensuite vous pourrez la recharger. Je fais juste un petit aparté pour... Hervé qui euh, m'a contacté parce qu'il a une bague en séraphinite et il demande si le fait de se laver les mains avec du savon, de l'eau et du savon, peut abîmer la pierre. Alors, tout d'abord, je voudrais juste rappeler que la séraphinite est plutôt une pierre qui se porte en pendentif vu qu'elle est associée au chakra du cœur. Mais si vous l'avez en bague, euh, à ce moment-là, euh, et c'est valable pour la séraphinite, mais c'est aussi valable pour toutes les pierres qui, euh, qui supportent l'eau évidemment, il est préférable dans tous les cas euh, d'enlever les bagues quand on se lave les mains, essentiellement à cause du calcaire qui est contenu dans l'eau courante euh, et qui va se déposer sur la pierre, qui va donc la ternir. Et par rapport au savon, là, euh, il peut se loger dans, dans le sertissage et à force, eh bien, ça va euh, faire un dépôt euh, qui, va, euh, qui va aussi ternir et abîmer la pierre. Donc, quoi qu'il en soit, si vous gardez la bague euh, lorsque vous vous lavez les mains, à ce moment-là, il est vraiment conseillé de bien, bien, euh, d'apporter un soin vraiment très particulier au séchage et de bien donc la sécher avec un, un, un chiffon doux pour enlever toutes les traces de calcaire ou de savon qui pourraient rester mais le savon va toujours un peu s'incruster un petit peu partout dans le sertissage donc c'est un petit peu compliqué mais si vous ne pouvez pas l'enlever à ce moment là prenez vraiment bien soin de bien la sécher. Pour ce qui est du rechargement, une fois que vous l'avez purifié, vous pouvez euh, la recharger sur une géote de quartz et pour euh, euh, soit au soleil, mais plutôt le soleil très doux, soleil couchant ou alors à la lune. Elle aime les deux, mais voilà, vraiment le soleil euh, très doux ou la lune. Dans les planches de Sophie, vous retrouvez la séraphinite dans la carte Boulimie, donc pour son aide au lâcher prise. Mais bon, comme je vous l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, euh, elle peut vous aider pour toutes les addictions, mais l'idéal c'est de l'associer à une autre pierre qui va être adaptée à l'addiction précise sur laquelle vous voulez travailler. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao